Prends bien le temps de t'aligner au cœur de ton cœur en ce qu'il a de plus beau, de plus radieux, de plus pur, de plus intense et qui te relie par la même essence à ce qu'il y a de meilleur dans le grand tout, dans toute la création, avec les énergies les plus élevées qui te protègent. dans un alignement à ton cœur, tu es aussi en alignement christique, en adéquation avec l'ensemble des dimensions, en toi, par toi, et donc tu peux agir plus puissamment, plus subtilement dans toutes les dimensions, plus activement. Demande numéro 7. Béni soient les pouvoirs d'aimantation et de guérison de l'amour éternel. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère Bien-aimée. Béni soit votre amour éternel qui permet à toute vie de revenir à sa propre source d'amour éternel, donc de se guérir de toute forme d'atteinte. Béni soit l'amour éternel. Merci.